Ouais. c'est l'histoire de par rapport au bouddhisme qui eux vont plus aller dans éplucher un oignon en enlevant les couches pour atteindre cette véritable nature et moi j'adhère pas trop à ça j'ai du mal à quand on parle de la véritable nature j'ai un peu voilà et je me suis dit là c'est mon mental derrière que as donné une explication là qui va euh, qui a besoin de ressentir ressentir de croire c'est-à-dire soit de croire en passant par le mental ou si je coupe mon mental, ça c'est facile, je le coupe, mais j'ai besoin de le ressentir intérieurement. Et moi, je n'arrive pas à ressentir intérieurement cet amour et cette joie intérieure. Enfin, je, je fais de l'imitation, je fais pas mal de choses. Mais et ça, Voilà. Soit je passe par le mental, et là, bah non, le mental, je ne vais pas me faire, bah, je suis heureux, je ne voilà, vais pas me mettre des mantras, ça, je n'arrive pas Donc voilà. Ouais. ouais. Je veux dire. Ou soit... Ben c'est voilà, le lien qui me manque pour, euh, pour essayer de basculer. Euh, <rire> de... ben, en fait, c'est normal parce que, en fait, c'est comme je l'ai dit à Fanny tout à l'heure, c'est de dire que, d'abord, pour revenir à ce que tu dis, bon, c'est vrai que dans le, dans le bouddhisme, euh, dans ce que tu me dis en tout cas, il y a cette notion de cheminement. Voilà. Le bouddhisme, lui, il prône la notion du cheminement. Mais attends... J'aurais quel âge avant que je baise J'aurais ouais, 90 ans Tu vois, voilà. je serais trop bien avant de se dire tiens, je me réveille, quoi, ma libido, elle est là. Non <rire> Moi, excuse-moi. Moi, la notion du cheminement, je n'ai pas envie. La notion de me rester seule, ce n'est pas ma cam. Rester seule, ce n'est pas ma cam. La méditation, oui, mais si moi, j'en tire un résultat immédiat. Là, ça me parle. Moi, ouais. j'aime bien les résultats immédiats. Je ne veux pas faire quelque chose et perdre ouais, temps en fait. Mais ça ne m'intéresse pas, donc du coup, du coup, en fait, c'est pour ça que euh, c'est, je n'ai pas développé cette voie-là, vraiment, parce que ce n'est pas une voix. moi, je n'ai pas la patience pour faire ça, quoi, franchement, donc, moi, je suis allée, je suis quelqu'un qui aime bien le, ah, tac, tac, boum, il y a quelque chose qui se passe, tac, je fais, je fais un process, je veux voir le résultat de suite, c'est ça qui m'intéresse, oui. Du coup, j'ai développé, c'est pour ça que je, suis, je me suis vite orientée vers l'intérêt euh, sur la neuroscience et l'intérêt sur euh, la quantique, parce que c'est les deux voies les plus rapides. D'accord Donc, du coup, dans, dans ma façon d'accompagner, dans mon concept euh, d'accéder à toute chose que je veux, il n'y a pas de notion de cheminement il y a la notion de reprogrammation. Je reprogramme ce que je veux obtenir. S'il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas, c'est que la pro... ça n'existe pas dans ma programmation. C'est tout. Mmh. Il y a quelque chose dans ma vie qui n'existe pas, c'est que niente, niente, il n'y a pas de programmation <rire> ici. Voilà, il faut que l'information existe. Mais pour que l'information existe, elle n'a pas besoin d'exister en tant que pensée positive. Parce que ça ne génère rien chez vous. Parce que c'est une injonction. C'est une injonction. Donc, pour que ça puisse s'intégrer, et c'est pour ça qu'il y a des process qui existent, c'est pour ça que j'ai mis en place le process, le processus va amener, euh, comment dire, même s'il y a un blocage qui est là, le processus va amener à ce que selon les, les, les, les croyances limitantes que nous avons, il y a forcément une structure identitaire qui est cachée en dessous. Et c'est cette structure identitaire qu'on qu déprogramme et qu'on reprogramme simultanément. Et mmh. quand on reprogramme, vu que tu es connecté à ton désir, je peux te garantir, Francis, que quand tu es connecté à reprogrammer quelque chose où tu sais que ça te fait du bien, eh ben, tu te fais une dose de coke. C'est enfin, bien, forcément, forcément. alors ton ressenti, tu n'as pas besoin d'aller le chercher, il est présent, il est partout. Il est partout. Mmh. Ça se fait naturellement. Il y a quelque chose mmh. qui se fait naturellement en fait. Voilà, dans mon mental, c'est ce côté, quand tu as utilisé le terme reprogrammation, pour moi, ça n'est ça, ça, ça, ça, ça, pas C'est pas quelque chose qui me parle. Tu vois ce que je veux dire Et Oui, mais en même temps, je veux dire, tu ne peux pas faire exister, faire apparaître quelque chose. Donc, si tu désires une belle rencontre, si elle n'existe pas, c'est que le champ ouais, d'information n'existe pas dans ta vibration intérieure. oui. Il faut oui, qu'elle mais... existe, il faut que tu reprogrammes ta vibration intérieure, voilà. qu'elle existe. Voilà. Et bien ça, c'est le mental, il a besoin que, euh, si tu veux, en gros, si j'ai compris pour moi, ça serait que me donner une preuve que cette programmation, ça marche, et que derrière, <rire> c dans l'existence, ça se passe. Mais pourquoi ça ne se passera pas C'est comme si tu me demandais. C'est comme oh si oui. tu me demandes par rapport aussi à Laetitia, là on rentre vraiment dans la notion de la foi, de la mécanique de l'humain. Vous oh. avez besoin d'ancrer la foi en la mécanique de la vie. Oui. Ce même pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est… C'est la vie, c'est la mécanique de la vie. C'est comme si tu me dis, ah Armel, si le soleil se lève, tu crois qu'il va se coucher <rire> bien, bah, Ouais en fait. Pourquoi bah, Parce que c'est comme ça. Tu ouais. vois et bien là ouais. c'est la même chose tout ce, vous, tout ce que vous programmez dans votre vibration intérieure s'il ouais. y a une raison pour laquelle elle n'apparaît pas ouais. et là dans les processus c'est ce qu'il y a de nouveau justement, c'est qu'il y a certainement des bénéfices secondaires inconscients qui ouais. font que vous faites en sorte que ça n'existe pas et c'est ça qu'il faut aller explorer voilà, je pense que c'est là que tu as mis le point, tu as touché le point Merci, Francis. Pour moi. Merci, ouais. Voilà, donc en fait, il y a forcément quelque chose qui fait qu'on fait en sorte que ça n'existe pas. Mais, Mais est... tout est accessible, tout, absolument tout est accessible. Et l'accessibilité à toute chose dépend uniquement d'une chose. Est ce que c'est bien programmé, reprogrammé dans votre vibration intérieure? C'est vraiment ça.